d'enseigner la géographie sans utiliser les outils de cartographie numérique. Ces outils, parfois collaboratifs, offrent la possibilité aux élèves d'explorer le monde, de créer, de se documenter et d'illustrer des enjeux géographiques. On a visité l'école Le Sommet à la commission scalaire des premières seigneuries Cette école secondaire publique possède un projet pédagogique dans lequel chaque élève possède un outil numérique. Daniel, en collaboration avec Sylvie et Étienne, nous présente comment il utilise l'application Google My Maps dans sa classe de géographie. Alors, en géographie, euh, j'ai l'habitude, moi, quand je commence l'année scolaire, de débuter avec euh, les territoires touristiques euh, qui sont à l'étude dans le programme de géographie secondaire. Quand j'aborde euh, ce dossier euh, en, en début d'année, il va de soi que je commence, dans un premier temps, par la cartographie. Ici, j'ai un plan de ville qui est de la région de Québec, puis euh, je suis capable de constater OK, euh, par exemple, que, bon, je peux voir plein d'informations pertinentes, euh, le marché du Vieux-Port, la Haute-Ville. Ici, on va parler, en géographie, on va dire que c'est une carte à grande échelle. Ils ont à, à se choisir une destination touristique, puis euh, à aller chercher une multitude d'informations, à partir de manuels, mais bien entendu aussi à partir euh, de leur iPad, qui est un outil de recherche qui est quand même euh, très efficace. Et si je vous le redescends? OK. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il change de terre, mais est-ce qu'il change beaucoup de terre ou juste un peu? Donc moi, je suis technopédagogue, donc en gros, mon rôle, c'est d'aider les enseignants, mais aussi les élèves à intégrer la technologie dans leur quotidien. Euh, ça peut être sous la, f... sous la préparation de projets ou carrément de l'accompagnement en classe. On va vous demander de localiser au minimum trois sites touristiques que vous avez retenus. Pour chacun de ces sites-là, tu devras ajouter les éléments suivants. Un pictogramme significatif, donc un petit repère significatif. Okay. Ensuite, au moins deux images. Et finalement, une brève description entre 25 et 30 mots qui décrit le site touristique. Je l'ai. Je sélectionne dessus. J'appuie. Et là, bon, là, tu peux mettre du texte, une, une description. Ta description, tu vas faire ici. Okay. Donc, là, tu peux écrire aussi vrai? Grand Lac, ouais. Africain. Hein? Puisque c'est une région de montagne, ça va être plus intéressant. Parce que là aussi, tu vois le relief. Tu vrai comprends? Tu comprends? Puis on donne même les hauts sommets. Ça, c'est génial comme carte. Donc, un des gros avantages d'utiliser l'outil Google Maps c'est que c'est un outil qui est très simple d'utilisation, qui s'utilise sur à peu près n'importe quelle plateforme, mais qui en même temps est de pointe au niveau technologique. Donc, ça permet d'utiliser toute la puissance de Google Maps pour créer ses propres cartes, ou en tout cas, amener les élèves à créer leurs propres cartes. Euh, le fait que je peux me situer sur la carte, rechercher des points, des images qui m'aident à comprendre un peu plus mon sujet. Comment tu pourrais faire pour ajouter une photo? Il faut cliquer sur la petite caméra ici. Puis là, on peut, on peut téléverser des photos, caméra web, ou on peut chercher directement sur Google. Est-ce que ça a été difficile de, de venir tracer l'itinéraire euh, à travers les montagnes? Il faut quand même un peu de précision, mais... Pas trop, que, quand on zoome sur euh, l'application, on voit vraiment euh, les autoroutes et par où passer. Alors, c'est plutôt facile. Toujours dans le cadre de ce projet, bien entendu, les élèves vont travailler sur euh, les effets négatifs et positifs du tourisme sur l'environnement, puis à la fois euh, les impacts que ça va avoir sur euh, la population. Qu Quel genre de tourisme que c'est, en fait, tourisme balnéaire, tourisme... Mm -hmm. bien, le c'est tourisme d'aventure. Ok, ouais. la mer, tourisme balnéaire. Les musées, tourisme, culturel. La tâche d'aujourd'hui euh, s'inscrit dans le programme de géographie du premier cycle parce qu'on était pile-poil dans la compétence 1, lire l'organisation du territoire. Il euh, y a une partie que vous n'avez pas vue qui s'inscrit dans la, la, la compétence disciplinaire, interpréter un enjeu territorial. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est une manière de faire autrement, de sortir des cahiers d'exercices pour travailler l'univers social d'une façon différente. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter... Venise. Venise! Allez à Venise et votre âme sera conquise. Le produit final consiste à créer une petite vidéo dans laquelle toute l'information sera intégrée, y compris le travail réalisé avec Google My Art. Que faire à Venise Ah oh, oui. Ouh, ça pourrait être notre slogan. Venise est une ville portuaire située en Europe, plus précisément dans le nord-est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 118 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par des ponts. Ce qui m'a marqué chez l'enseignant dans ce beau projet-là, c'est toute sa flexibilité pédagogique qui était au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a permis, on a offert plein de choix à l'élève. On a offert un choix au niveau de l'outil technologique, donc Chromebook ou iPad. Et euh, curieusement, la moitié des élèves ont pris euh, le Chromebook, à notre grande surprise. Ensuite, il y a eu un choix dans l'équipe. C'est-à-dire l'élève pouvait choisir son partenaire d'équipe, son ou ses partenaires d'équipe. Il y avait euh, le choix du territoire touristique aussi, le choix des apprêts. Donc, euh, je pense que quand la flexibilité pédagogique est au rendez-vous, ça permet que l'élève s'engage davantage à la tâche. Euh, J'aimerais vous entendre sur euh, le choix que vous avez fait euh, au niveau de votre territoire touristique. Lequel vous avez choisi? Bien, on a choisi la Savoie. Parce qu'on ne connaissait pas ce territoire-là, puis on voulait en découvrir plus. Juste en checkant la carte du territoire, on sait qu'il y a beaucoup de montagnes et de neige. Fait que là, je vais essayer de trouver un attrait touristique. J'en ai trouvé plusieurs. Je vais prendre les euh, autres qui ont le plus d'étoiles. Tu sais, les plus appréciés d'abord, il y a la créativité qu'on a vue un tout petit peu, mais qui va davantage être exploitée dans la deuxième partie de ce projet-là. Euh, mais il y a toute l'idée de la collaboration. Donc, l'élève a été appelé à travailler en équipe. Euh, on a vu de l'entraide, on a vu des élèves qui communiquent entre eux au lieu d'être en rang d'oignon chacun à sa, à, sur sa tâche. Donc, c'est tout, toute l'idée de la collaboration, communication, entraide. À mon avis, c'est une compétence importante au 21e siècle, le travail d'équipe, le travail collaboratif. Pour nous, en univers social, euh, la technologie est vraiment fantastique parce que ça nous donne une porte ouverte sur le monde. Euh, on utilise depuis quelques années des manuels qui commencent euh, à dater un peu, qui datent la, du début de la réforme. Euh, donc, ça nous permet d'aller chercher des, des données qui sont actuelles, des statistiques. Euh, C'est aussi, l'iPad est un, un potentiel créatif inouï avec les élèves. On peut euh, les amener à faire du montage vidéo, des animations, des sites web. Euh, donc, ça, ça, vient, ça vient vraiment redessiner le cours d'univers social. Puis ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait même pas pu penser euh, il y a cinq ans à peine. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.